Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille Alors là, je suis littéralement déçu Oh là là, vous pouvez pas savoir à quel point je suis énervé par ce qui vient de se passer Le Mali était qualifié pour les huitièmes de finale Il a fallu qu'à la dernière minute, une main vienne tout gâcher Oh là là mais comment on peut être maudit comme ça J'ai jamais vu ça, dans toute... Depuis que la, la compétition de la Cannes elle existe, hein le Mali a toujours été maudit. Vous vous rendez pas compte. Là, on était... on est, on est Un pénalty, tranquille, on le met. 1-0, il reste 10 minutes. Voilà, on, on continue à jouer. Et là, il y a un pénalty qui vient nous punir. Hein Non, mais c'est c'est trop mauvais. Mais, mais où va-t-on Quand est-ce que le Mali va pouvoir faire une Coupe d'Afrique remarquable on a les joueurs pour faire, hein? on a les joueurs qui, qui sont là, qui se créent des bonnes occasions, on a un bon attaquant, on a un bon milieu, on a une, une défense qui est bonne, mais la malchance nous suit, je ne comprends pas. Comment Déjà, en, en toute sincérité, franchement, la main là qui l'a sifflée, bon, elle est discutable, voilà, bon, le penalty aussi qu'on a eu, d'accord, peut-être que pour certains, il est discutable, mais comment Comment tu peux expliquer qu'il y a toujours des situations qui mettent le Mali en, défa en, défa en position défavorable Soit c'est le temps, soit c'est le terrain, soit c'est je ne sais pas quoi, soit c'est... Non mais là, je suis trop déçu. là. Franchement, on allait, on allait directement être qualifié pour les huitièmes de finale. Tu te rends compte Là, deux victoires, 100%. Mais là, voilà, on se mange un but. Ça faisait au moins sept matchs qu'on ne s'était pas mangé de but. Hein. Voilà, maintenant c'est ici que ça commence. Les, les, la, la malchance va commencer. Voilà, c'est comme ça. Tout le temps coupe d'Afrique. On arrive en demi-finale, en finale. On se fait comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'ils nous font. Ils nous mettent des pénalties, des mains, des je sais pas quoi. Alors que les, toute l'équipe joue bien. Regarde les actions, des actions bien construites. Tout est tout est bien fait. Mais il y a toujours un truc qui vient tout gâcher. Qu'est-ce qu'il y a les coupes, elles ne veulent pas aller au Mali Hein Si tu viens au Mali, ma petite coupe, nous, on va bien te nettoyer, on va te choyer. Qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu veux pas venir au, au moment. La victoire, qu'est-ce que tu qu que as contre le Mali Tu as un problème Hein Victoire, tu as un problème contre le Mali T'as vu, j'en ai le hockey. Franchement, ça m'énerve. Hein. Franchement, là, il va falloir que, que les marabouts ils se mettent au travail. là, Parce que là, je comprends plus rien à, à ce qui se passe. Regarde-moi ça. Des face à face. Des... N'importe quoi, là. C'est quoi ça là Normalement, tout. Normalement, là, on gagne au moins 2, 3 ou 4 0 Enfin, euh, eux aussi, ils ont mis des poteaux. En tout cas, bravo à la Gambie, hein, qui a fait un très bon match. Hein. Voilà, donc euh, la Gambie, gros, grosse force à vous. Vous êtes toujours en lice euh, pour, euh, pour vous qualifier. J'espère que vous allez pas nous éliminer ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Là en tout cas, on attend Mauritanie-Tunisie, on va voir c'est quoi euh, la suite de notre destin.